L'idée, c'est de construire des maisons. Et donc, pour construire une maison, il faut des murs. Mais il faut trouver quatre cartes avec la même figure. Il faut quatre murs. Vous allez recevoir des cartes à un moment donné. Alors, ça va changer selon les modalités pour recevoir des cartes, pour changer selon les, les jeux. Sauf que, évidemment, c'est pas vous qui allez recevoir quatre cartes d'un coup. Donc, il va falloir trouver parmi les autres qui a les cartes qui vont bien et, et pour construire des maisons. Tout le but du jeu, c'est ça. Et vous allez retrouver ça dans tous les jeux. C'est le fil conducteur. Donc, il y aura quatre jeux de 12 minutes. Et le premier jeu, c'est un jeu tout simple. C'est le plus simple. Vous allez recevoir tous quatre cartes au début. Et puis, vous avez carte blanche, c'est le cas de le dire. Vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez fini de faire une maison, vous venez vers nous deux et on note le nombre de maisons. C'est pour avoir ensuite, à travers les quatre jeux, une évaluation du, de l'efficacité de votre travail. Et donc, peut-être une efficacité des quatre méthodes. Et donc euh, vous allez voir, vous allez sentir ce qui se passe, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, 12 minutes pour jouer. Sinon, je vous donne un indice. Oui, non, il faut avoir 4 fois 2. en étant ouais, que d'un sur soi moi je Mais tu fais quelque chose parce que, de que de perds de de de je perds tous mes cartes. Merci. Ah, bon Trop bien Un 2 ouais, 10, un 7... 2 10 Tu donnes je fais les 10 aussi. Ah oui, tu veux, Je veux bien ton 10 pour finir allez, c'est toi je c'est fini, on arrête! C'est bon, tout va bien? C'est sympathique! sympathique. Symp symp ouais. non, non, ouais. Plein de maisons! Je crois pas mal! Tout le monde est ça, est... ça va peut-être changer! Et maintenant on va passer au troc! C'est quoi C'est que vous avez le droit de donner une carte seulement si quelqu'un vous donne une carte qui vous permet de compléter une maison, de faire une maison. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui vous est pas utile, mais personne a le. Si vous avez 3-8 et qu'il vous manque un 8 et que vous avez un ou un 9, et si personne demande votre 9, vous restez comme ça. Et vous attendez. Bravo. Il en a pas beaucoup. Beau. Bon bah la société est morte. Mais oh, oh, hein. ouais. ouais. ouais, vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe Un droit Personne ne faisait Où sont les sectes Les deux nôtres, ça va tu veux Il n'y a pas de sectes C'est la pire étape du jeu, parce qu'on en a trois cartes et puis... Ouais, tu peux rien faire en fait Et puis là, il y a un sac, non Ouais, mais il n'y a rien pas pour moi C'est Dieu C'est Dieu J'ai entendu le mot « riche », il se passe pas quelque chose Je te demande un roi contre de roi, non non non c'est pas du troc ça Tout d'un coup on dirait qu'il y a de la triche parce que là les gens s'améliorent Ah ouais ils ont découvert Non mais c'est génial hein. Comme quoi c'est le Don, tu vois. Le don. Bah, oui. Il y a une énorme différence hein, si on regarde la comptabilité de ah bah ouais. ce qui est produit. Le don, c'est formidable, c'est formidable. Ah ouais. Ce jeu, je te dis, je vais t'aider alors là je t'aide à vous, à... pour qu'on le passe à la télé. C'est parfait. <rire> Est-ce que c'était la même ambiance que le jeu précédent En tout cas, au niveau des résultats, ça c'est la colonne du don tout à l'heure. Et ça, c'est la colonne du tronc. Et il y a une accélération à la fin, hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui trichent il dit... Voilà, exactement. On okay. n'ira rien. Donc. Alors, maintenant, on va passer au jeu de la monnaie. Maintenant, pour avoir des cartes, eh ben, il faut les payer. Oulala, on va se battre. Mais pour avoir des tickets, eh ben, il faut prendre un crédit. Alors, un crédit, ça se paye avec des intérêts, évidemment. Et combien ils gagnent par euh, maison On vous rachète à 10. Donc, en fait, vous avez acheté pour 8 et on vous rachète à 10. Vous faites 20%. C'est beaucoup, bénéfice. hein Le, Pour les intérêts, ben, en fait, c'est assez simple. Il va y avoir plusieurs tours. Hein Donc, on va encore au total 12 minutes, mais on va s'arrêter à 6 minutes pour euh, faire les comptes. Parce qu'il va falloir régler les intérêts, justement. Et payer les impôts. Ah oui, parce qu'on avait oublié de vous dire, mais ça, c'est pas nous, ça, c'est l'État. Hein si vous faites un crédit, au bout de 6 tours, les intérêts, c'est le montant du crédit. Il faut rembourser le capital, c'est-à-dire qu'il faut rembourser le double. Ah non, c'est normal. 3% par an en 24 ans, c'est le double. C'est normal, hein C'est normal, c'est comme ça, 3%. Et puis les impôts, c'est deux Et Ici on ne peut pas payer la moitié du jeu, il y a Ah ben ceux qui ne peuvent pas payer, ils vont en prison. Est-ce que le crédit, on peut bien prendre quand on veut euh oui, vous pouvez venir prendre le double oui. quand vous voulez, mais ça compte euh... Ben bah, il faudra le rembourser il faut, il faut quand même rembourser le double, hein crédit tu veux Ah ben bah, je, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de mieux Il faut me dire Ben bah, 10 Ben bah, 10, bah, 10. 10. Ah, vois, Il faut la fin de Il faut point de Non mais ils font la queue Non mais ils font la queue je me suis lancé quoi T'as déjà commencé le jeu avant les autres en fait Bah ouais Et du coup, euh, ça marche Ouais, ça, ça, ça ah ouais, va pas trop mal les autres n'ont pas encore leur crédit et toi t'as déjà... Bah voilà euh... Il y a une pénurie mollée monnaie. Super, merci Alors c'est parti pour 6 minutes Ça marche bien Ouais, on pas trop tranquille ça existe, mais ça marche pas, on l'a vu. Hein, Moi je veux bien a... C'est fini, on arrête Là on commençait à plus avoir assez de billets à la banque pour pouvoir faire tourner le jeu. Alors euh, bah, les... c'est pour ça qu'il faut payer les crédits. Il hein. faut juste payer les impôts déjà, donc deux tickets. Et puis les intérêts, ben normalement, comme il faut payer le double, les intérêts, c'est la moitié, donc c'est 20 pour le moment. Non, vous n'êtes pas obligé d'en rembourser le principal. Le banquier est gentil, euh, vous pouvez rembourser uniquement les intérêts, le principal on verra plus tard. 12 hein. et oui, ça commence à s'approcher de la prison là. Hein. Ah, je suis prison. Ah, Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 12 et 8, 20. Ouais. <rire> T'as juste payé les intérêts, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc t'es pas en prison, mais... Bah, tu peux réemprunter pour jouer à la suite. Oui, je peux emprunter c'est 2. Merci. Et puis les intérêts, c'est 12. Merci. Comment ça va Jusqu'ici si tout va bien Jusqu'ici si tout va bien, mais je ne vais, vais pas avoir de quoi payer mes intérêts. J'ai une maison complète. Qu'est-ce que c'est de maire 19, 20. Parfait. Ouais. <rire> je vas aller en prison. Ah, oui. je aller oh, non, mais je, bah, je vois que t'es une maison, donc. Euh... Oui, mais je dois, rembourser des 16 des à la banque, plus les deux Lego. Et Lego, j'ai pas de quoi bah, Ça marche pas les cartels même en s'organisant ouais, ça, ça, ça marche mieux que on, a, on a 20 tickets pour 4 personnes c'est un peu un peu alors nous-mêmes, à la banque, on avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de gens qui venaient non plus. Il y a des moments où il n'y avait plus personne qui venait, ce qui fait qu'on n'avait plus de monnaie. Créer la monnaie, c'est vous qui la créez. Chaque fois que quelqu'un demande un crédit, ça crée la monnaie. Là, il y en a plein qui n'ont plus envie de jouer. On aura encore moins de monnaie, je crois. Donc, euh... Mais si tu refais un crédit, tu peux jouer. Oui, mais je n'ai pas envie de jouer. Il y a un risque, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Bah, on verra, mais vous êtes jeune, performant... Ouais. Tout l'avenir devant vous, ouais, ça va être facile quoi! <rire> <rire> on a vendu la maison et on ne les a pas donné sa valeur. Oh là là là là là, là. Eh ben ouais, c'est con! Faut fallait prévoir, hein! Tu savais les grands ninjas, hein! dû garder la maison en direct, Ça changer le job! Ouais. C'est con, hein! C'est de ta faute! Toi. Pas la banque! Ouais, c'est vrai, vrai! Tu vrai, savais que tu pouvais perdre de la maison si tu changeais de boulot! On t'avait dit! On t'avait dit! Je <rire> ouais, crois que c'est ce qu'il y a mieux à faire. Vous voulez la charité Il n'y a plus rien. Eux, ils ne veulent plus. Oh. Euh, J'ai braqué la porte. Bon secours, je me suis fait braquer. Non, ah bah tiré. voilà, voilà, c'est les mendiants là. On a dit ça. Ah ah Il y a les mendiants qui nous ont volés. Qui ah, sont passés avec. Ah, Ces bon. gens qui se précipitent ah dessus. Il y a une carte par terre. C'est la mienne, c'est la mienne. Donc, comme on a vu la KN7TR, moi la mienne. C'est moi qui ai fait C'est moi qui ai a des faire une maison avec une carte volée. Quoi, tu lui as volé sa carte Et <rire> ça te fait rire. Anouchia Tu as fait une maison avec. Il y a deux d'un c'est fini. Ouais, fini. Venez faire vos comptes. Ouais, euh... Prisons. Donc, une doit se faire... c'est C'est fini. C'est pas en prison, quand ouais. même, oh. il y a Anouchka et oh. Pascal. Oh. Bravo. ouais, bravo! Je crois que euh, ça peut être intéressant de savoir que si j'ai bien compris, Anouchka n'est pas en prison, mais trois sont en prison pour quelle jours. Ouais. Moi, ouais, ça ça. Ouais, je suis si comme ça, comme ça. Et... <rire> Comme ça, mais Comme ça aussi. Alors en fait, moi j'essayais de mendier, donc j'ai pas eu beaucoup de, de succès, personne était généreux, donc du coup j'ai pris le grand moyen, j'étais faire un hold-up à la banque, et là j'avais vraiment suffisamment d'argent, j'étais voir le banquier, j'ai dit monsieur je veux rembourser mon crédit, il m'a dit non non, j'ai pas le temps, euh, tout ça Puis quand on arrive au bout, puis que j'ai vu qu'il y avait de nouveau les intérêts, j'avais pas assez de sous, donc j'ai arrêté en douce bon, cette fois je l'ai fait vraiment en douce, j'ai arrêté en douce faire un, un, un mini hold-up de manière à pouvoir payer euh, toute ma dette, et la moralité de l'histoire c'est que les gens en dette se retrouvent tous en privé. Oui. Et les gens malhonnêtes comme moi, et eh ben voilà, moi je suis Mais malgré tout, même le premier vol, t'as pas suffi mais non, parce pour non maintenir à fond. Euh... <rire> ben bah non, bah non j'avais pas réalisé qu'il fallait repayer les intérêts plus le capital. Le, le, le pouvoir de l'exponentielle, parce qu'en fait, les intérêts cumulés, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle, et l'exponentielle bat tout le reste en mathématiques. C'est-à-dire que n'importe quelle courbe linéaire est battue par les courbes ex exponentielles au bout de quelques années. Et on ne peut pas lutter contre une expérience. Le gouvernement qui met plus de la moitié, enfin beaucoup plus que la moitié, en prison, il se fait renverser. Alors il faut savoir aussi qu'à la fin, on a soldé le principal pour euh, vous montrer le, le résultat. Mais dans le jeu de la, de la vie qu'on vit aujourd'hui, le principal, on ne le rembourse jamais normalement. On reprend un crédit à chaque fois pour continuer. On est tout le temps sur les crédits. Et c'est le principe aussi de la dette du pays. Alors vous avez dit pourquoi il y a des impôts Je crois qu'il y a des gens qui ont posé la question. Pourquoi il y a des impôts ben c'est pour obliger à jouer. Mmh. Parce que s'il n'y avait pas d'impôt, ceux qui ne veulent pas jouer, ils resteraient en dehors du jeu. Alors quand vous avez des impôts, ils sont obligés de venir jouer. Mmh. Le, le mot est clair. Hein. Impôt, ça vient du mot imposer. Oui, exact. Donc c'est pour imposer quoi Oula. Là, vous avez une feuille. Et en fait, c'est votre compte. C'est pas un compte en banque. C'est votre compte. Et vous allez noter sur cette feuille, chaque fois que vous achetez quelque chose, chaque fois que vous vendez. L'idée, c'est qu'il y a une grosse ligne noire. Ça, c'est le zéro. Vous allez tous partir de zéro. Par, Par exemple, exemple, si je vous prends 4 euh, cartes, oui, ça fait 8 huit. Huit cases. Donc 5, 6, 7, 8. Et je marque un point. Il y a une limite. C'est-à-dire que chacun a une quantité d'importation. Une quantité de ce qu'il peut prendre à la communauté, finalement, qui est limitée. Et qui est limitée, en fait, à 6 cartes. Donc, si je vais jusqu'au bout, je reprends 4 cartes, ben, je vais marquer un petit point en bas et je vais descendre. Et là, j'ai 6 cartes. Donc, je prends 6 cartes dans les sacs. Une carte, c'est 2 unités et une maison, un c'est 10 unités. Pour la construire, c'est 8 voilà et on la 10 encore. Mm. Donc, viens là, Maisons. et puis je te donne les, voilà. les gars. Merci. maison tu remonte de 10. Donc ça c'est 6, ça c'est... Chaque... Euh, euh, tu fois ici, as une carte en moins, mais t as, t as remonté de J'ai remonté ou j'ai descendu là Alors ici, le, la limite, on... elle, est, elle est en bas, ouais. et l'origine est ici, ouais. donc ouais. On est à zéro là. Mais le troc, ça ne marche pas. Bah, le troc, ça ne marche pas, là on diffère en fait. Ça. Donc ouais. euh, tu fais ce qui t'arrange maintenant tout de suite, tu n'échanges que d'un des côtés du troc en fait, et après, bah, l'autre personne ira échanger plus tard, parce qu'elle a eu un potentiel supplémentaire qu'elle a gagné avec ça. T'as un crédit en dessous, euh, toujours là, tu peux jouer avec... Voilà. Ah, Arrête au stand Vous avez vu, tout à l'heure, l'argent se... a tendance à se stocker. Tout à l'heure. Des... Bah, typiquement, là, c'est à la banque, mais bon... Mais... Il y a des gens qui... qui peuvent le stocker. Et ça bloque le jeu. À un moment, on n'avait plus assez de monnaie, tout à l'heure. Alors ici, pour ne pas bloquer le jeu, ce qu'on fait, c'est que tous les certains nombres de tours, donc on, a, on va dire toutes les 3 minutes, sur 2 minutes, donc on fera 4 fois, on va faire un amortissement. Mais pas un amortissement au sens euh, comptable, un amortissement au sens d'ingénieur. C'est-à-dire qu'un ingénieur, il n'aime pas avoir les choses qui sont en déséquilibre. Si vous avez une porte ouverte, ce n'est pas bien. La porte, la position de la porte, est fermée. Et on veut que la porte, quand elle est loin de l'équilibre, elle revienne à l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on fait sur les portes On met un espèce de ressort hydraulique, là, un groupe. Et ça va ramener la porte à sa position d'équilibre. Et bien là, on va faire la même chose. Et la position d'équilibre, vous vous souvenez, c'était la grosse ligne noire. Et on va essayer de se ramener à la ligne noire. Et là, on va le faire avec 10% parce que c'est facile à calculer. Ah, c'est moi je un le prends. 1, 2. 2, 2, ok, je peux te les acheter ou tu les OK. Maintenant t'as euh, pas, euh, pas, pas, pas, pas de carte. Et moi Je peux pas descendre de 2. Pas de. de. Ok C'est équilibré. Plus 2, moins 2. Et plus 2, moins 2, ça fait 0, donc c'est équilibré. maintenant j'ai ma maison. Donc ça fait combien de carte Juste, regarde, j'ai ma maison. J'ai une maison en plus. Sans tricher. Sans tricher en me laissant toujours guider. Et puis. Y'a quelqu'un d'étude avant Oh, il y avait une carte et personne n'a sauté dessus, avant c'était la, la folie. Maison. Hey, eh, que des dames. tu vois. C'est bon, tu comprends comment ça marche Ouais, c'est génial, on a tous les systèmes. Ouais, on a un tu vois, ah, ah, alors, une ah, ah, dame ah, 7... ah, oh, 7... ah, si tu veux. 3, 2, 3, 2, 3, 2, non, me non, non, l'achètes. Ah, je descends là. Donc ça fait 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19. 19 C'est énorme là. Je sais Mais, boy, ce Il faut ce qu'il faut. Donc là ça grimpe bien. Ça grimpe bien, ouais. Ah, T'as acheté deux maisons, on voit deux clics, trois maisons même. J'en Je, suis à ma troisième maison, ouais. Chouette. Chouette. J'ai hein. tout vendu. C'est c'est -ce Plus loin que la, la limite. Oui, on aussi. Hein, c'est très, très bon. signe. il bah, y a des gens qui sont vraiment très très forts. Oui, on oui, un tout tout de de on ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, je qu'on Vous avez compris? de la ouais. ligne. Qu'est-ce qu'il y a noté sur la feuille finalement? C'est le bilan de votre vie en fait, de ce que vous avez fourni ou reçu de la société, des autres. Quelqu'un qui, par exemple, ne peut pas travailler. Est-ce qu'avec cette feuille-là, il va quand même pouvoir vivre Oui, c'est oui, vrai. Ça, ça, hein oui. Et en même temps, est-ce qu'il a empêché les autres de, non, non, non, non. de construire des maisons alors, alors là, aujourd'hui, vous avez vu quatre manières de gérer les, la vie économique d'un groupe de personnes. Et ces quatre manières, est-ce qu'elles sont équivalentes Dans la dernière, on oublie qu'on peut faire le don. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus besoin de payer, en fait, de, de payer les intérêts du crédit. Que vous que de vous devenez votre propre souverain. Donc il ne faut jamais laisser l'État créer la monnaie. Il faut éventuellement payer l'État pour faire ce qu'on veut, mais c'est nous qui créons la monnaie, et on fera du crowdfunding pour dire à l'État ce qu'il doit faire. Bon, il y a la réduction, le recentrage. Mais le recentrage veut dire que les plus pauvres ont gagné un peu, les plus riches ont perdu un peu. Mais alors, attention, là, on est encore dans l'ancien paradis. Il qu'on est programmé. Les plus riches, ce n'est pas ceux qui ont le plus de monnaie, c'est ceux qui ont le plus de maisons. Oui, de maison. oui. Mmh la monnaie, le but c'est de ne pas la garder la monnaie ça doit brûler les doigts, d'abord ça n'existe pas vous avez vu que là on ne peut pas acheter de la monnaie tout à l'heure vous alliez acheter de la monnaie à la banque et vous payez votre travail, ici il n'y a pas de monnaie en fait. on n'est pas dans un système monétaire, là, on a un système de comptabilité et bien, de... Après, on a la question du RBI aussi base, oui. vous avez vu que pour ceux qui avaient été dans, du côté des exportations, donc qui avaient plus exporté ben, en fait ils perdaient de la monnaie mais parce qu'il ne faut pas la garder il faut la faire circuler, et ceux qui étaient du côté des importations, donc qui avaient plus reçu et eh ben, eux ils avaient le droit de recevoir un peu plus c'est exactement le RBI. Sauf que là, ce c'est pas un RBI en monnaie, c'est un RBI en droit de recevoir suffisamment pour manger. Mmh. Le truc, c'est que la monnaie, si on fait parallèle avec la monnaie, la limite d'importation, donc la petite barre, en fait c'est ça la quantité de monnaie. Et quand chacun a sa feuille, ça veut dire que chacun a créé sa part de monnaie en fait. C'est ça la différence avec aujourd'hui. C'est pas une création centralisée, une cré... tout le monde crée sa part de monnaie. La part de monnaie c'est la limite. On peut pas importer plus que 12. Et chaque fois qu'on refait la contraction, la, on appelle ça aussi l'oxydation, la fonte, c'était aussi dans, dans quelques monnaies, euh, et bien en fait, on repre, on, les, le point dans le solde, le point où on était, il remonte vers la ligne, et donc on a de nouveau le droit de dépenser un petit peu. Et si on s'arrange pour que la quantité qu'on regagne chaque mois, potentiellement, c'est exactement ce qu'il faut pour vivre, et ben on a tous de quoi vivre, et c'est le ça coûte rien à personne. Quel était le système le plus productif hein euh, selon moi, ouais. euh, le don. Et le dernier. Le, le dernier j'ai créé le Système monétaire équilibré. La comptabilité, j'ai réussi à faire six maisons. Mais alors qu'avec le don, je me suis un peu exactement, mais j'en avais construit moins. Mais j'ai aussi avec le, euh, la comptabilité, en fait, j'ai un peu. On dit m'a triché, c'est pas un triche, hein, mais je donnais sans comptabiliser certaines cartes que je voyais qui intéressaient certaines personnes. Mmh. Et du coup je disais, bon bah, prends les si ça t'intéresse et puis si jamais euh, je reprends les millions de compensation, pas ouais. forcément. Je me suis très bien sorti, en fait, sans compter. Génial ouais. Donc c'est une bonne transition vers le don qui semble être le système le plus efficace. Je pense clairement, ouais. <rire> sans hésitation, ouais. Ça enlève la crainte, ça nous réhabitue à fonctionner euh, un peu autrement. Non, franchement, j'étais étonné que ça marche aussi bien, ouais. Bon. Mais, mais c'est le plus impressionnant, je trouve que c'était le blocage des gens qui voulaient absolument compter et puis être euh, pile-poil dans les chiffres, euh, qui n'acceptaient pas, même le troc, c'était un peu compliqué pour eux, quoi. Ils, voulaient, ils voulaient être sûr que ça rentrait pile-poil dans le système. Il leur faudrait encore un petit peu plus de temps pour vraiment euh, comprendre le potentiel du truc. Mmh. C'est une peur en fait, on a peur que les gens abusent. Ils veulent être sûrs de s'y retrouver. Hein. Mmh. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est de construire le plus de, de maisons possible donc, euh, donc globalement, tout le monde s'y retrouve. Hein. Si on donne, euh, ben, on le reçoit quelque part par ailleurs. En tout cas, les chiffres le montrent. Le résultat, c'est euh, rationnel. Avec le don et puis le, la comptabilité, on arrive à construire le même nombre. Hein génial Fantastique, moi j'ai mon rêve d'être avec moi